Eh bien, donc ce n'était pas très douloureux. Pas Ça fait quand même pas très agréable peut-être, mais pas très douloureux non plus. C'est plus voilà. d'appréhension que de la douleur. Voilà. Voilà. Donc après l'injection, vous savez qu'il y a quand même certaines consignes à respecter. Oui. Il ne faut pas toucher les points d'injection. Mm -hmm. la, la rougeur qu'on voit maintenant après l'injection va disparaître dans quelques heures. Et, mais il ne faut surtout pas manipuler ces différents points d'injection. Il ne faut pas se pencher en avant. Il ne faut pas faire d'exercice physique pendant deux jours, mm. ni aller au hammam, sauna, mm. euh, tout ce qui pourrait augmenter la chaleur du corps, il faut le il faut le, il faut l'éviter.